est-ce que dans ta vie jusqu'à présent tu as déjà utilisé des jouets hum euh...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 c'est réel <musique> Madre mia, mi amor Ces meufs sont fucked up Et eh moi ben je me drogue fort L'odeur du Saint-Dol Le goût du rock fort Amnesia Ace Amnesia Gold Cannabis cup dans la tête J'inspire ce qu'il y a dans sa tête Je regarde ce qu'il y a dans son tel Je suis en elle Mais elle repense à son ex Donc je vais tout niquer comme la vie, Comme la vie je vais tout niquer cette après -midi.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 Salut comment tu vas Très bien et toi Là on est en vacances, là, hein lunettes... Euh, ah oui là, là c'est l'été Salut tu vas bien Oui très bien En tout cas t'as un beau sourire, hein merci. moi j'aime bien, moi, bien. <rire> Toi aussi Ah merci beaucoup hein, c'est un plaisir wow Salut tu vas bien Je vais bien merci T'as des belles tresses hein Merci c'est gentil J'aimerais faire de l'accrobranche dessus là, peu, là. Ah, Malheureusement tu peux pas On peut pas bon Est-ce que d'abord euh, tu es en couple Oui Voici bon, la question. C'est un endurci. Hein. Endurci que... Ouais, ouais. Pourquoi on durci endurci T'aimes pas les The Bee Les quoi Les The bee. On Non. Va dire euh, les trompettes. T'aimes pas Les trompettes Non, mais si. Ah bah, oui, faut mais, oui peur, mais, peur, non, hein, mais oui, mais non, mais si. D'abord, est-ce que d'abord t'es en couple Non. Ah d'accord, ok. Bon. Alors j'aimerais honnêteté et sincérité. Hein. D'accord. Est-ce que tu promets Ok je promets. Alors, est-ce que dans ta vie, tu as déjà utilisé des jouets un peu hum, hum Non. Ah, ok d'accord. Jamais Non. Et ton copain ne t'a jamais proposé des jouets ou compagnie Jamais Non. Jamais. Du coup la question c'est ça. Est-ce que dans ta vie, dans toute ta vie, tu as déjà utilisé des jouets hum, hum Oui. Ok d'accord, euh, dans le cadre d'un couple ou tout seul Tout seul, d'accord. Est-ce que tu trouves que ça compense le manque de sexe ou tu penses que c'est un peu différent Non. Ah jamais Non. Ça t'a jamais attiré Non. non. non. Est-ce que par hasard euh, un homme t'a déjà proposé des jouets Oui, oui. Ah ouais, Et quand même Non, ouais. euh, Oula Oulala, oula, oula. c'était ton copain, j'espère. Ou euh... Oui, oui, Ok, ok. Euh. Oui. Oui. Euh, Est-ce que tu trouves que ça compense le manque de sexe ou tu penses que ça. C'est pas assez suffisant, je trouve C'est pas du tout la même chose C'est pas, euh... euh... pas du tout. Donc, nous, ça. Non, Les ça hommes, c'est mieux quand pas. même Oui, je pense que oui, c'est mieux quand même. <rire> Non, c'est différent. C'est différent. C'est d'une fois de temps en temps comme ça, mais. Euh, ah non, voilà. c'est mieux quand même. Non, pas du tout. Ah. C'est toujours mieux d'être en cours enfin, de le faire avec son partenaire. Ah, c'est quand même mieux. Bah oui. Ah, on, a, on, a, on a, le toucher, on a le, le la chaleur, l'odeur, l'odeur voilà, Nyama, Nyama odeur. Tu as beaucoup de choses, ouais. Déjà utilisé des jouets <rire> Non. Jamais, d'accord. Et toi Non. Jamais. Jamais. Est-ce que par ça, un homme vous a déjà proposé des jouets dans un acte, dans un cadre, voilà Non. Et toi? Non. <rire> Jamais. Jamais. Ouais. Bon, bah merci quand même. Hein. Bon, merci beaucoup c'est tout. tout. <rire> okay. Merci beaucoup oh, ouais, en tout cas. J'en ai trop là dans la faut pas croire. Ouais, <rire> <okay>. <rire> oui. Des jouets comme ça, d'accord, ok. Euh, mais est-ce que tu, tu trouves que ça compense le manque de sexe ou tu penses que ça passe? Non, je pense que ça, ça contribue. Ça contribue. Ouais. Est-ce que tu as déjà utilisé des jouets d'un cadre avec un homme, par exemple? Oh, non, non, non c'était tout à l'heure. Nous d'accord. Ouais. Okay. <rire> non, non. oui Oui, il y a un petit vraiment, non Vous euh, auriez ça Ah non, non, je ne non Ok. Est-ce que par hasard, on va dire, dans le cadre, euh, bah, disons, euh, de euh, jambes en l'air, Adam t'a déjà proposé des jouets De quoi Est-ce que Adam t'a déjà dit, euh, est-ce que vous voulez prendre des jouets pour euh, hum hum euh, Non, euh, non. Tu Bah t'es fille quand même plutôt calme, alors. Euh, ça me fait le qui dort mais ouais. <rire> a tu as utilisé des jouets Hum hum mm -hmm. Ok, euh, tout seul ou avec, euh... avec mon compagnon. D'accord, ok. Et euh, c'est ton compagnon qui t'a proposé l'idée ou c'est toi qui lui as proposé euh... D'accord. Alors sans, on va dire que, indiscrétion, c'est jouets un peu comment sans indiscrétion. Il y a tout, il ouais, y a des vibros. Euh... Ok. Voilà. Non. non. Jamais. Jamais. Je trouve que c'est pas utile. Tu trouves euh... Euh, Je sais pas. Enfin, pour moi non parce que j'ai mon copain, mais je sais pas. Non. D'accord. Pour moi par... non. Est-ce que par exemple euh, dans le cadre d'un couple ton homme t'a déjà sorti des petits jouets ou pas du tout Non, mais il m'en a déjà parlé. Ah, utiliser des jouets un peu hum hum. <rire> hum, hum bon, moi je t'ai compris ce que ça veut dire. Hein. Ouais. D'accord, ok. Est-ce que tu trouves que ça compense le manque de sexe ou je pense que c'est différent Utiliser des jouets hum hum Non. Ah, jamais Non, jamais. Est-ce que par hasard, un homme t'a déjà proposé dans le cadre Jamais. C'est différent. Un homme c'est mieux ou les jouets C'est mieux un homme. Ah, d'accord, ok. Un homme qui sait bien un homme, qui est comme doué quand même. Hein. Bah, ça c'est mieux. Ouais. Et du coup, est-ce que, par exemple, dans le cadre d'un couple, un homme t'a déjà sorti par exemple des jouets ou t'as déjà proposé des jouets par exemple Oui. Ah, d'accord, ok. Bah, c'est un homme osé en tout cas. Hein. Hein. D'accord, ok. Donc, toi, on va dire que t'es une fan des jouets quand même euh, Fan, euh, je dirais pas fan, mais euh, amatrice occasionnelle. Ok. Alors, sans, on va dire qu'indiscrétion, est-ce que tu pourrais de dire les jouets que tu utilises par exemple. Euh... Bah, il y en a qu'un seul, ça s'appelle un vibromasseur. Ok, d'accord. Ok, le truc blanc et rond. Blanc <rire> voilà, Ok, ça. ça marche. Okay. Bon, en tout cas, je te remercie. Hein. <rire> Merci beaucoup, ouais, je te remercie. Hein. Ah ouais Ouais. Des jouets un peu comment sont en discrétion là. Euh. Je sais pas. Vibrant <rire> ou. Ouais, des trucs comme ça. Ah, d'accord, ok, d'accord, ok. Bon, quand même, on va dire qu'il a quand même osé quoi, voilà, c'est bien. Oui il en a parlé, ouais. Tu pas ça de depuis longtemps Non, j'ai pas dit ça. <rire> oui, mais quand bon, tu bon, es. Mais... Voilà. Est-ce que tu as déjà utilisé des jouets hum, hum. Euh. Non. Ah vraiment non Tu as hésité, hein. as un peu hésité quand même moi là. Ouais mais parce que tu si sais, je me suis rappelé j'ai déjà été dans un endroit ah. où ah. Mais j'ai pas <rire> Ah d'accord ok Mais est-ce que par exemple dans le cadre d'un couple ou d'un plan d'un soir un homme t'a déjà par exemple proposé des jouets Ouais Ah ouais des jouets un peu comment vite fait Un peu gros Ah ok un peu gros ok d'accord ok C'est lui qui voulait te rentrer ou c'est lui qui voulait se prendre <rire> ah, ah, Non <rire> Ils sont mêlés Euh Non c'était moi pour moi C'était pour, ah, pour toi Bah ouais ah, Mais c'est un peu trop gros donc t'as dit non quand même Ouais c'est ça Ouais c'est bien Je vais pas dire oui hein Merci d'avoir visionné la vidéo, bonne de Niemanguru. Simplement partagez la vidéo, mettez un, lien, un pouce bleu et bien sûr en commentaire. Mettez si vous avez déjà utilisé un jouet. Même aussi les hommes hein. Il y a aussi des hein? jouets pour. Euh, euh. Moi euh, hein. On va rester secret.